Je me prénomme Rodolphe Vélin, je suis formateur à Guadeloupe Formation. Je conduis l'action de formation d'intervenants qualité, sécurité, environnement. Cette action de formation a pour objectif de former les apprenants à acquérir des techniques professionnelles pour conduire une démarche qualité, sécurité, santé au travail et une démarche environnementale auprès des entreprises. Je me présente, je suis Laurent Louisor, je suis apprenant à la formation intervenant qualité, sécurité, environnement, à Redouble Formation. Alors pourquoi j'ai choisi cette formation J'ai choisi d'intégrer cette formation par rapport à mes prérogatives professionnelles. J'ai voulu approcher le monde du développement durable dans un aspect pratique et pragmatique. Pourquoi la QSE ben, C'est un domaine qui permet de, de piloter un système de management permettant d'améliorer le processus qui amène au, au produit final. Ça c'est pour l'aspect qualité et pour l'aspect sécurité, euh, ça permet de mettre en place des processus euh, palliant en fait à, au problème du risque dans l'entreprise. Donc assurant la sécurité de l'employé et aussi de, du client de l'entreprise et pour le côté environnement, c'est de réduire l'impact environnemental qu'a qu la vie de l'entreprise tout simplement. Cette action de formation d'une durée de 10 mois est ponctuée de 12 semaines de stage en entreprise. À travers ces semaines de stage, les apprenants sont confrontés à une thématique auxquelles ils devront porter des solutions. Cette thématique est imposée par l'entreprise d'accueil. J'étais vraiment vraiment agréablement surpris par cette formation. Sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan personnel. Ça m'a permis de me découvrir un peu plus, euh, d'avoir beaucoup plus d'assurance et de tout voir en termes de qualité, ce qui est assez particulier maintenant. Je pousse tout le monde à, à vouloir s'insérer dans cette formation. Si vous avez cet aspect, cette approche par rapport à durable, au développement durable, allez-y, investissez-vous, allez jusqu'au bout. Et sur le plan personnel, il n'y a que vous qui êtes à la limite. Les opportunités d'emploi sont nombreuses puisque ce métier ne concerne pas un seul secteur. Il concerne tous les secteurs d'activité, autant le secteur de l'industrie, autant le secteur des services et aussi l'agriculture. La démarche qualité sécurité environnement est transversale à toutes les entreprises en Guadeloupe, quel que soit leur secteur. C'est l'une des raisons pour laquelle cette formation a du succès.